J'espère que vous allez bien malgré la situation problématique en France. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour tous vos commentaires que je lis, hein, toujours attentivement. Et donc, comme je sais que vous êtes très préoccupés par la situation en France, et eh bien, on va faire le point. Alors, effectivement, les manifestations, bon, je vous avez vues, surtout le fait qu'elles allaient prendre de l'ampleur. Le pas s'est passé. Bon, ben, ça... Moi, je ne veux pas trop de doutes, hein, malgré euh, plein de gens qui disaient que ça n'allait pas se faire. Bah si, c'est fait, vous voyez bien. Et pour les enfants, bonne nouvelle quand même. Vous voyez qu'ils ont mis de côté, donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Bon, c'est vrai que je ne voyais pas non plus les choses obligatoires pour les enfants, donc euh, ça se vérifie. Par contre, oui, il peut y avoir des restrictions. Oui, quand même, euh, ça c'est possible. Donc, on va aller regarder si Manu va changer d'avis. On va aller regarder un petit peu ce qu'il pense de la situation avec les manifestations. Et si éventuellement, eh bien, il peut y avoir des aménagements à cette loi et un assouplissement. Alors, donc Manu, voilà, on va regarder. Je vais me centrer sur lui parce que c'est lui qui est aux commandes, Donc, comme c'est lui qui décide, eh bien, on va voir ce qu'il pense de tout ça. Alors, invitation, danger. D'accord, bah, ça veut dire qu'en fait, il a ouvert la porte à un danger, lui. Un porte danger, c'est que là, c'est la boîte de Pandore. C'est spontanément ce qui me vient en tête. Donc, on va essayer de voir déjà, lui, ce qu'il pense par rapport aux manifestations. Comment est-ce qu'il les ressent Si ça peut lui faire changer d'avis, éventuellement. Donc, les rencontres et l'attente, je pense que ça, c'est les, mani les manifestations. Là, je rappelle que je suis par rapport à Manu. Là, son projet, son projet est passé. Et là, il attend de voir en faire, hein. En fait. Hein. Il attend de voir un petit peu par, par rapport aux manifestations. Donc il n'est pas très actif, on va dire. L'automne. Alors, l'automne, pour lui, bah, c'est le moment où son projet, effectivement, doit, euh, euh, comment dire, doit être vraiment euh, mis en place. Hein. C'est-à-dire que là où il va commencer, hein, le. Le passe, c'est sur l'automne, c'est ça, hein? septembre par là, où il entre en vigueur. Voilà, c'est ça, que j'ai cherché. Alors là, je suis pas sur le, je suis pas sur Manu, là, je suis sortie de Manu. Manu, il était là. Là, je suis sur les manifestations où là, il euh, y a des choses qui, euh, qui sont pas bonnes, qui peuvent même dégénérer. Et on va aller regarder tout de suite pourquoi est-ce que le jeu me sort ça. Hein, parce que j'ai un malheur avec une nécessité ou des compromis, enfin des choses qu'on est obligé d'abandonner ici. Mais je ne crois pas que ce soit menu. On va voir. C'est autre chose à mon avis. Hein, je ressens aussi les cartes. Hein. Donc on va regarder ce que c'est que ça. Ici. Parce que là, le jeu est tout de suite parti sur autre chose. Ok. Bon, ben là, la, le, ce qui va se passer, c'est que les enfants qui se sont fait piquouser, eh bien, il va y avoir des regrets à ce sujet-là. Mais je pense que malheureusement, il peut y avoir des effets. Hein. Euh, attention, avec les enfants, on n'a aucun recul par rapport à ces vax. Il y a des, euh, des vidéos qui circulent sur certains médias qui ne sont pas publics, qui ne sont pas officiels. Et, et dans lesquels, eh bien, on peut voir les conséquences désastreuses sur les enfants. Donc là, la mauvaise nouvelle, à mon avis, va concerner les effets secondaires pour les enfants qui ont eu leurs petits aiguillons, leur petits aiguillon, pardon. Donc là, il y a bien y avoir des regrets. Bon, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle sur l'automne. Ok, on va revenir sur Manu, si vous voulez bien, et on va regarder un petit peu, donc lui, son, son sentiment par rapport à l'ampleur des manifestations. Donc là, j'ai vu que pour l'instant, il était en attente. Alors, on va regarder un peu dans le futur. Manu, qu'est-ce que tu vas penser de toutes ces manifestations qui vont, qui vont s'accentuer ben, Repos, Ah changement quand même, cadeau. Ah, donc il pourrait peut-être éventuellement lâcher du lest, un petit peu, ici. Alors, mise au vert, est-ce que c'est éventuellement par rapport à des histoires de quarantaine On va voir. Il y a un petit peu lâché du lest, hein. il y a un cadeau ici. On va voir. On va voir ce que ça peut être. Je vais reprendre mes cartes. Voilà. Il peut quand même faire un petit allègement. On va voir ce que ça peut être. Parce que j'ai quand même un changement. Hein. Ah, ça peut être par ressort. Alors, est-ce que ce serait les centres commerciaux ici Ouais, en tout cas, euh, le, le, c'est sûr que ça va être euh, acté, hein, euh, officiel. Hein. Je le vois ici. Toutes les histoires de passe. Pardon. <rire> La carte qui, qui s'est retournée. Alors, j'avais dit cadeau. Ouais, donc il va y avoir un allègement. Peut-être peut par rapport au restaurant. Parce que j'ai des questions de nourriture ici. Euh, le passe. Il, il est possible qu'il y ait un assouplissement au niveau du pass et au niveau des, des restaurants. Hein, que les choses soient rendues plus faciles ou moins contraignantes, ou je sais pas, il y a quelque chose là. Mais euh, j'ai l'impression que ce sera c'est tout, quoi. J'avais pensé aux centres commerciaux mais je pense pas. Parce que là, j'ai vraiment les questions de nourriture, c'est plutôt les restaurants, ça. Ouais, parce qu'en fait, ils vont s'apercevoir que c'est quand même difficile à mettre en place pour les restaurants. Donc là, il peut y avoir effectivement un petit allégement. Bon, enfin Bon, vous voyez que ça ne va pas très loin. Hein. Alors, Manu, est-ce que Sinon, est-ce que Manu va changer autre chose Est-ce qu'il va abandonner la loi Allez, on va rêver. On va se dire que, allez, il va faire preuve de raison. Donc, est-ce qu'il va rétro-pédaler, comme on dit Grotte, isolement, solitude Ben euh, non. Non, parce que. Euh, parce que je vois les violences ici. Alors, ce qui est curieux, c'est que euh, là, effectivement, je suis bien sur Manu, mais là, on est encore dans autre chose. Le concernant, c'est que là, je le vois se replier dans une grotte à cause de violence. Et là, justement, c'est par rapport à un inconnu, donc quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, forcément, un étranger euh, qui pourrait l'agresser. Enfin, il y a une agression là et du coup, il y a repli. Il y a repli de la part de Manu. Donc là, je n'ai pas son sentiment par rapport aux manifestations. J'ai plutôt autre chose qui va lui tomber dessus, en fait. Hein. Ben, parfois, vous savez, les, le jeu ne répond pas forcément à la question. Euh... Mais s'il ne répond pas, ça veut dire que pour moi, il n'y aura pas de changement. Mis à part peut-être un petit allègement par rapport au restaurant. Et ça, c'est possible. Sinon, les choses vont être officialisées, officielles. Hein. Le pass euh, va être mis en, en vigueur, et voilà. Et là, par ailleurs, eh bien, j'ai quelque chose par rapport à Manu qui va devoir se, se réfugier dans un endroit. Je pense. Hein. Mais euh, je ne le vois pas rétropédaler. Hein. D'ailleurs, on va, on va poser la question qu'est-ce qu'il pense des manifestants Est-ce qu'il a éventuellement une, on va dire, une empathie ou une compréhension par rapport aux gens qui manifestent Qu'est-ce qu'il pense des manifestants Qu'est-ce qu'il qu qu en pense Allez. Quel est son ressenti par rapport à ça Alors, crainte et célébration. Bon, alors les célébrations, ça peut quand même être éventuellement les manifestations. Il y a quand même une petite hésitation de sa part, une petite crainte. Mais euh, ce qu'il en pense, alors ce qu'il en pense, ce qu'il en pense... Bah, ben, ils pensent que les gens, ils ont tort. Vous voyez, ils les voient comme les ennemis. Hein. Ils pensent que les gens ils sont, euh, voilà, c'est des mauvaises personnes en fait. Hein. La lune, ça peut être aussi un aveuglement parfois, parce que la lune, c'est une planète que je connais bien, c'est euh, une planète qui est importante pour moi personnellement. Et donc la lune, en fait, elle est, elle peut être euh, parfois, elle peut être le reflet. Donc ça veut dire quand on reflète. Euh, euh, un petit peu comme un miroir, on reflète un petit peu autrui, mais ça peut être aussi euh, les gens qui veulent se voiler la face, hein, la face cachée. Donc pour lui, en fait, les manifestants sont des gens qui se voilent la face, qui refusent de voir la vérité. Donc il les considère comme étant des ennemis. Voilà. Donc vous avez ici le ressenti de Manu par rapport aux manifestants. Et ça veut dire quoi aussi ben, Ça veut dire qu'il ne fera pas marche arrière. Bon. Donc la première réponse à la question, c'est... Euh il fera peut-être un petit allègement par rapport aux restaurations. Et encore, ça reste à voir. Hein. Mais c'est tout. Pour le reste, ça va être acté officiel. Il va avoir un ennui, on l'a vu. Hein, il y a une agression pour lui. Et sinon, par rapport aux manifestants, pour lui, c'est les personnes euh, qui sont complètement à côté de la plaque. Quoi. Voilà. Bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va demander maintenant Bien, on va voir un petit peu si euh, il va y avoir des grèves. Hein, si vous voulez bien. Pour moi, les manifestations, elles continuent. Et on va voir s'il va y avoir un blocage du pays, puisque euh, Monsieur Manu va pas changer d'avis vies, hein, puisque voilà, les manifestants c'est les ennemis, donc euh, il va pas se laisser intimider en fait. Hein. Bon, on n'est pas très surpris quand même, hein. moi j'aurais été très surprise de voir euh, compromis, euh, voilà, ce genre de choses, allègement souplesse, il y en aura un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, mais c'est tout, tout quoi. Il n'y aura pas de... on a vu avec l'acte, hein, le contrat, l'accord, non. Ça va être entériné, ça va être mis en vigueur, j'insiste. Alors, est-ce qu'on va avoir euh, un blocage du pays avec des grèves Donc, on va voir. Donc, toujours sur la France. Hein. On a un achèvement et une aide. Alors, rupture. Donc, il y a la hache quand même. C'est une carte qui est quand même, euh, euh, comment dire, très violente. C'est la fin de quelque chose. Et ça peut être aussi un arrêt. Donc oui, un arrêt avec un soutien. Ben, ça peut être ça. Alors, on arrête des choses. Alors, on arrête de travailler, par exemple. Hein? Et donc, un soutien, eh bien, ça veut dire que ça va être suivi par, euh, par des personnes. Hein? Il n'y aura pas qu'une personne. Hein? Donc, on va voir au niveau des grèves. Alors, il y a un apaisement, la nostalgie, un épanouissement et une force. Donc, une combativité ici qui va s'épanouir, donc qui va grandir. Alors, un apaisement, c'est euh, les gens aussi qui veulent, euh, qui veulent être soulagés, quoi, qui, qui veulent dire, euh, bon, ça suffit, maintenant, on en a marre, on veut retrouver la réalité. Hein. C'est pour ça que vous avez les regrets ici. Ok, donc, on va voir un petit peu, justement, par rapport à la combativité, puisque les événements sont par là. Et qu'est-ce qui va, donc, s'épanouir Je pense que ça va être, donc, là. Donc, on a vu la force, elle s'épanouir, mais sous quelle, de quelle manière Bien, oui, il y a des projets ici qui sont protégés, qui vont certainement se développer. Alors, on va voir quel projet ici. Donc, protection, hein, une protection. Alors, ça peut être la protection divine, ce serait bien. Quelque chose qui s'accélère quand même, et des gens qui sont sincères, donc qui sont animés par les mêmes pensées ou le même état d'esprit. Donc, en fait, finalement, au lieu de diviser les Français, eh bien, cette loi là elle risque de faire l'inverse, hein. c'est-à-dire, au contraire, unifier les personnes vax et non-vax dans un même combat. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et ça s'accélère, puisqu'il y a les notions de rapidité. Donc, on va voir un petit peu sur quoi ça va aboutir. Donc, on va mettre trois cartes sur l'événementiel, le résultat. Alors, il y a quand même une crainte. Oui, il y a la crainte par rapport aux gens qui se sont fait picouser ici. Pour, pour avoir accès aux loisirs ou aux sorties. Bon, On va les mettre de côté ces cartes-là. Elles nous donnent juste un petit peu euh, le fait qu'il y a quand même des gens qui vont commencer à se poser des questions, ici, par rapport aux effets secondaires, très certainement. Mais je voudrais rester, moi, sur le fait s'il va y avoir des grèves. Alors, est-ce qu'il va y avoir des grèves ou un, un arrêt total ben, on a quand même les tensions qui sortent hein, pour avoir un retour à la liberté donc oui il va y avoir des conflits se battre pour la liberté ici et euh, soutien ça veut dire en fait ben, que on, les personnes qui manifestent vont demander le soutien de tous hein, pour ici si vraiment vous avez la liberté qui est au milieu hein, pour le retour aux libertés hein. mais alors ça va ça va pas bien se passer bon, pour l'instant je ne sors pas les grèves c'est surtout en fait les conflits donc, il va y avoir, à mon avis, des, ce qu'on appelle des échafourés. Mais enfin, c'est quand même l'orage. Hein. L'orage, c'est la foudre. La foudre, c'est le feu, c'est les explosions, c'est la violence. Je vois tout ça, moi. Alors, ça commence tout doucement, quand même. Mais les gens vont parler de plus en plus. Hein. Alors, là, il y a la grange ici. On ira voir ce que c'est ça. ça. Ça arrive un petit peu euh, bizarrement ici. En tout cas, il va bien y avoir des gens qui vont parler de plus en plus, ici. Alors, les grèves, c'est peut-être pas pour tout de suite. Je ne les sors pas pour l'instant. Enfin, il y avait quand même la hache. Hein. Donc, si je pense quand même qu'il y aura des grèves. On va voir, ici. Donc, oui, alors, il y a les questions de contamination, ici, qui peuvent ressortir. Ah, ben, les voilà des grèves. Vous voyez, elles sortent, Ici. Donc, les grèves avec la grange, pour moi, c'est les routiers hein, qui, ne, qui refusent de, de livrer les, les approvisionnements aux centres commerciaux. C'est pour ça que j'ai la grange ici. Donc, je suis quand même assez contente de vous, avoir, de, de vous avoir dit de faire des provisions parce que oui, effectivement, si les routiers se mettent en grève, euh, il y aura des retards dans les approvisionnements, hein, dans les centres commerciaux, etc., etc. Donc, faites les réserves de produits de première nécessité. c'est pas perdu de toute façon. Ok, donc ici, alors, mur infranchissable, eh bien, justement, c'est un blocage. Blocage avec, euh, en plus, ici, donc c'est bien, bien les grèves hein, qui ressortent encore ici. Alors, l'instabilité, moi, j'ai pensé aux contaminations, mais ça peut être autre chose, on va voir. Ça peut être simplement le fait que les grèves vont rendre la situation instable. Il hein. faut rester dans le contexte. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit les contaminations. C'est plutôt le fait que les gens vont parler de plus en plus et que euh, la grève va euh, bloquer. Paf, on a un mur. Obstacle à franchir ici. Tout s'arrête. Hein. Donc, c'est en, en relation avec la hache que j'ai vue avant. OK. Donc, on a bien nos grèves qui ressortent. Alors, je les vois quand bah, Je sais, je sais qu'il y a les routiers qui ont dit ça. Enfin, euh, en tout cas, il y a une annonce pour le mois de, de, de août, hein, août. On va voir éventuellement si on peut avoir une indication de temps. Ici et là. Et puis, alors, cette instabilité, là, on va voir ce que c'est. Oui, vous voyez, c'est bien les travailleurs, hein, Donc, les gens qui se mettent en grève, hein. Bon, Donc, ça s'arrête ici, blocage. Oui, alors, euh, le défi, bah, c'est, oui, c'est les gens qui vont, euh, qui vont défier le, le pouvoir, en fait, ici. On va le prendre comme ça, hein. Donc, instabilité. Bon, en fait, c'est vraiment la situation qui est instable ici, actuellement. Bon. Ok, donc on a nos grèves, donc on a nos manifestations, on a nos grèves, ici. Alors, voir combien de temps, euh, alors je pas la durée de, comment dire, j'ai pas le début des grèves. Euh, on va voir si on peut voir avec le 32, peut-être une indication de temps, le 22. Alors le 22, le 27, le 27, euh, est-ce que ça me donne des indications Là, j'ai le 22. 22. J'ai le 9. Ouais, est, ouais la rentrée, quoi. août septembre, oui, enfin, c'est là, c'est bientôt, on va dire. Hein. On va voir si on peut avoir peut-être une navigation au niveau des grèves. Ici. Alors là j'ai l'étranger. Oui, c'est le commerce. Hein. Bon, effectivement, donc euh, il va bien y avoir des, des, des problèmes d'approvisionnement. Euh, alors, ça va être aussi les transports internationaux, hein. Oui. Euh, ça va être communiqué, tout à fait. Alors, j'ai quand même... Alors, j'ai octobre. Mais c'est aussi la carte de la rapidité. Donc, euh... bon, on va en tirer notre carte. Euh, alors, j'ai le trèfle, c'est l'automne. Ouais, non, le jeu me dit que ça peut être dans un mois, hein. Alors, un mois, donc on est fin juillet, donc ce serait, ouais, c'est ça, fin août. C'est, j'ai quand même l'impression que c'est rapide. Donc, euh, ça peut vraiment être le mois d'août, éventuellement le début de l'automne. Oui, hein, au niveau de, des grèves. Ce serait par là. Bon, donc dans pas très longtemps, en fait. Ok, donc on va voir par contre combien de temps est-ce qu'elles peuvent durer, ces grèves donc, est-ce que les grèves vont, vont durer euh, bah, combien de temps hein, Parce qu'il faut savoir un petit peu. Alors, jusqu'à temps qu'il y ait une proposition, mais il n'y aura pas de proposition. Vous voyez Donc, en fait, ça va durer jusqu'à temps que le, voilà, les, le gouvernement réagisse. C est, c est, le problème, c'est qu'il y aura trahison. Donc, le gouvernement ne réagira pas. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, ça va stagner. Donc, ça peut durer. Je suis désolée, je ne peux pas éventuellement vous donner de, de, de date à ce niveau-là. C'est pas facile. Mais je sais qu'il y a une question de stagnation. Alors, on va voir quand même, si on peut avoir une idée euh, du temps. Ouais, non, ça, c'est le, les organisations. Donc, ça peut être les syndicats, en tout cas, qui s'organisent. Je ne sais pas si c'est les syndicats. Je ne sais même pas si ça va être les syndicats qui vont intervenir. C'est peut-être plutôt les gens, en fait. Hein. Les gens qui vont s'organiser. Pour, pour les grèves, donc ça veut dire que vraiment euh, ça va pas être fait comme ça, ça va vraiment être organisé. Ouais, Alors, attendez, on va voir au niveau de la durée. Ah, j'ai une femme qui va intervenir et il va y avoir un commencement. Donc là, je suis partie encore un petit peu dans le futur, hein. c'est ça en voyance en fait. Hein. Euh, on peut voir le passé, le présent, le futur. Euh, c'est un peu comme euh, tout qui se télescope. Donc là, pour moi, je suis déjà dans le futur avec une femme qui va donner un renouveau. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est une femme, mais enfin, c'est une femme. Bon. Donc, on va rester plutôt sur nos, sur nos grèves. Nous, j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps. On va les prendre. Alors, une surprise par, a, par rapport à... Ah, il peut y avoir un, un accord-surprise quand même. Un accord-surprise. Euh, alors, on va les mettre plutôt par là, ici et là. Donc, ce seraient des grèves qui déboucheraient sur un accord surprise. Ouais, mais il y a du flottement quand même. Ah, c'est comme si c'était un peu contradictoire tout ça. Hmm. Puisque là, j'ai révélation, découverte et incertitude. On va, encore, on va encore apprendre des choses. Hein. Et je pense en plus, puisque je vois le, le champignon ici, c'est que c'est encore par rapport au virus ici. C'est à la fois la carte des révélations et à la carte du virus ici. Qui va donner, qui va créer pas mal d'incertitudes. Donc l'accord surprise. Euh, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais, l'isolement. Bof. Bon, ces cartes-là sont assez obscures, donc on va les laisser de côté. Je ne peux pas vous les interpréter, hein, ça ne me dit rien. Mais au niveau des grèves... Euh... Ouais, pas... Oui, bon, alors là, c'est les pertes. Hein. Donc, ce n'est pas une bonne carte au niveau des grèves. Hein. Ça veut dire que euh, les grèves vont vraiment entraîner des pertes. Alors, est-ce que ça peut entraîner la perte de travail, en tout cas, euh, euh, perte d'argent Oui, ça va, ça va, ce, ce, ce, ça va se traduire vraiment par, euh, comment dire, des sacrifices quelque part. Hein. Donc, euh, ces grèves-là, elles vont être dures. Hein. Quatre semaines, huit semaines, par exemple, si je vois la carte ici, donc entre un et deux mois. On va demander confirmation si ça peut durer un ou deux mois. Bon, il y a bien des partenariats, donc euh, oui, il va y avoir plusieurs, euh, euh, plusieurs groupements qui vont se. Euh, comment dire Qui vont se regrouper. Hein, enfin, un groupement qui vont se regrouper, ce n'est pas très joliment dit, mais enfin, ça va être plusieurs coalitions, si vous voulez. Ça ne va pas être, par exemple, que les routiers, ça va être euh, plusieurs corporations. Voilà. Alors, 50, en plus, en numérologie, c'est une carte d'instabilité. Donc, ça va être très, mouvement tout ça, très, très mouvant tout ça. Hein. Je n'ai pas la carte de la durée qui, qui me vient en tête. J'ai juste 4-8 semaines. Mais euh, on va rester avec ça parce que j'ai n'ai pas d'autres idées au niveau de la durée. Enfin, si ça commence, on va dire, euh, août-septembre. Ouais Donc, on en a jusqu'à quand même la fin d'année. Hein. Ok. Alors, on va voir éventuellement s'il peut y avoir autre chose qui va arriver. Donc, les grèves, oui. Donc, on a notre réponse, grève oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir euh, d'autres résultats par rapport à ces manifestations et ces grèves À quoi ça va aboutir, en fait, hein, la question À quoi ça va aboutir bon, Sachant qu'on a une femme qui interviendra plus tard. Alors, il y a bien une solidarité qui intervient, tout à fait, à la clé famille, même éventuellement, hein. Donc, c'est solidarité, en fait, de, de, de, de toute la France, là. Hein. Donc, les gens vont vraiment, vraiment euh, s'associer ensemble. Hein. Ça va être, euh, ça va être euh, la majorité des Français, j'ai l'impression. Mais à quoi ça va aboutir Alors, est-ce que ça va changer les choses Parce que c'est ça, la question. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose, ces manifestations, ces grèves Parce que le Manu, euh, il a la tête dure, quand même. Hein. Ça rien de le dire. Ah, j'ai l'homme, l'enfant et l'inconnu. On va remettre une carte ici. Et sur l'enfant qui ressort, décidément. Le nid, l'enfant, c'est vraiment encore les familles. Les affaires de justice. Bon, alors, dessus, euh, toutes ces manifestations, ces grèves, on va en plus avoir des questions de justice ou de jugement qui vont intervenir. Alors, peut-être en relation... Alors, les, un étranger, mais ça peut être aussi l'étranger, je me demande. En tout cas, ça, va être, ça peut être mené par quelqu'un d'étranger ou de... Voilà, c'est bien les questions de maladie, hein. Donc, jugement par rapport à la politique sanitaire ou les maladies ou le, le, le vax ou voilà, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi en relation avec les enfants. Bon, là, on a encore des choses intéressantes. En fait, il va y avoir tellement d'événements que vous allez voir que les prochains mois, ça va être, comme je vous le disais dans, dans une autre vidéo, rock'n'roll, hein. Ouais, puis il va y avoir des gens qui vont être invités à parler et qui vont dire en plus que tout ça, euh, ça servait à rien. Donc là, je parle plutôt en fait euh, des de la politique sanitaire, ça n'apporte rien, que tout ça, ça a été fait en dépit du bon sens. Et alors là, par contre, on a la carte de l'été qui ressort, vous voyez, donc ça vient se greffer dessus. Donc c'est euh, août-septembre, hein. Donc, on va avoir quand même dans les prochains mois, beaucoup d'événements. Bon, ok. Donc, comme j'ai sorti beaucoup de cartes, vous avez déjà pas mal d'informations, on va refaire un autre jeu et on va regarder un petit peu l'armée. Parce que moi, l'armée, je la vois en astrologie. pardon. Donc, on va voir un petit peu si cette fameuse armée va intervenir. Et à partir de quand Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui pourra vraiment faire changer les choses. Hein. J'ai la carte qui s'est presque retournée, vous voyez Elle a presque sauté. Et là, j'ai le, le feu. Donc, le feu, c'est les incendies, hein. c'est les ennemis, l'adversité. Enfin bon, c'est les combats aussi. Hein. Et il y a peut-être encore autre chose. Alors, on va poser la question. vais poser la question. Est-ce que l'armée va intervenir Pour l'instant, euh, bof. Pour l'instant, ils sont en observation, j'ai l'impression. Est-ce que l'armée va intervenir Voilà, on va te poser la question. Alors, j'ai le protection et la brièveté. Alors, le jeu me dit que oui, pour intervenir, mais de façon brève. C'est-à-dire euh, bah, de façon brève, donc euh, oui, pour un, un, un, temps, euh, un temps assez court quand même. Hein, S'ils interviennent. Donc, on va comme aller regarder, est-ce que l'armée va intervenir Alors, je ne sais pas de date, hein, on va voir. Hein. On va dire encore, euh, voilà, dans le futur. J'ai plusieurs idées qui viennent à l'esprit ici. J'ai l'impression qu'ils vont intervenir. Euh, bizarre, attendez j'ai envie de dire qu il n'y aura plus rien ici quand il n'y aura rien d'autre qui serait possible et éventuellement quand il y aurait alors une escalade des privations ou alors quand la situation va escalader et pour échapper on va, on va regarder un petit peu ce que, pour préciser un peu ce que j'ai en tête parce que là il y a plusieurs choses qui sont possibles alors, quand est-ce qu'ils vont intervenir voilà, déjà est-ce qu'ils vont intervenir Échapper à quelque chose. Ah non. Le foyer, donc les foyers, donc ça peut être les gens aussi, hein, les, fo les foyers, euh, les foyers français, hein, on, peut, on peut voir ça comme ça aussi. Les noix, la ruine, ouais. Et le signe. Alors le signe ou les signes, hein, moi j'interprète les cartes un peu de façon phonétique parfois. Donc le signe d'intervenir, ce serait la faillite. Donc ce serait vraiment au moment où il n'y aurait plus rien, j'ai l'impression. Donc où, où la situation serait complètement désespérée. quoi. Hein, la stérilité ici aussi. Hein, le désert, c'est quand il n'y a rien. Il n'y a aucun, euh, aucune solution possible. Et à ce moment-là, il pourrait intervenir alors pour épargner, donc euh, épargner, c'est à dire en fait euh, pour moi, c'est épargner la situation. Ce que j'ai en tête, c'est un peu les questions de protection ici. Hein. C'est pas vraiment l'argent ici et fuite. Donc ce serait pour euh, échapper à la situation. Hein. C'est plutôt, plutôt ça. Alors, où est-ce que j'ai vraiment des questions d'argent ici? Bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc, pour moi, ils interviendraient plutôt au moment où la situation serait complètement euh, en faillite. Voilà. Donc, euh, à l'abandon total. On va essayer de voir si on peut avoir des informations par là, un peu bizarre. Et donc là, ce serait le signe pour eux, si vous voulez, d'intervenir. On, on va faire ça comme ça, hein. Oui, voilà. Donc là, ça correspond plutôt à ce que j'avais en tête où la situation serait complètement bloquée, donc stérile. Ici. Alors, ce qui est curieux, c'est que... Est-ce qu'il pourrait y avoir quand même des problèmes d'argent Je suis en train de douter, là. Ah, mais oui, mais c'est possible. Hein Alors, on va raisonner un petit peu. Si on a des manifestations, donc des gens qui se mettent... En Grève en même temps, et eh bien ça pourrait conduire effectivement à la faillite de l'économie, et donc là ce serait l'explication par rapport au noir qui peut remonter, qui peut montrer les rentrées d'argent. Hein donc, euh, oui, c'est possible. S'il n'y euh, a plus rien qui fonctionne, donc les gens ne travaillent plus, et en plus il n'y a plus de livraison, donc il n'y a plus de commerce, euh, donc euh, éventuellement, même il euh, n'y a plus de possibilité d'acheter quoi que ce soit. Et ça pourrait expliquer pourquoi gérer la carte de l'argent. Donc euh, oui, donc là, la faillite, la ruine et la stérilité, donc pays à l'arrêt, total. Et eh bien là, à ce moment-là, ils interviendraient. Et donc là, ce serait le signe pour eux d'intervenir. Hein, le signe, encore une fois, que moi, je, je l'interprète avec un S. Ouais, c'est possible. Alors, est-ce qu'il y aura encore une autre condition pour qu'ils interviennent Parce que là, ça me parle plutôt de, du pays... Oui, donc là, et ce serait la chance. Oui, mais pour l'instant, ils sont en observation. Hein. Bon, ce serait la chance. Non, c'est pas l'observation. Je vais, rec re vais recorriger ce que j'ai dit. Donc, ce serait une chance parce qu'il viendrait prendre la défense. Donc, il viendrait défendre la situation. Et ce serait, en fait, peut-être un tournant. Donc, j'ai l'impression que finalement, il va falloir que l'armée intervienne pour que les choses... Euh, prennent un tour quand même plus positif. C'est fou quand même. Il hein. n'y a rien qui va bouger avant. Est-ce que confirmation de ça Alors ça c'est l'Elysée. Ah, ouais, catastrophe pour le gouvernement, là. Hein. Oh là là Donc c'est ça. Pour L'Elysée, la catastrophe et obstacle ou euh, barrières. Donc là. Euh, définitivement arrêt donc c'est eux qui vont sortir finalement le gouvernement de leurs difficultés, qui vont venir en aide au gouvernement parce qu'il n'y aura plus rien qui va marcher j'ai quand même des, des cartes qui sont sacrément puissantes hein. j'ai la sécheresse la ruine j'ai la stérilité et j'ai ensuite le cimetière c'est quand même pas rien hein. donc là c'est la cata hein. On va quand même remettre une carte ici, parce qu'il peut y avoir encore autre chose qui fait qu'il pourrait intervenir. Cette fameuse catastrophe gouvernementale. Alors, qui se traduirait par quoi Est-ce qu'il peut y avoir encore autre chose ici qui vient se greffer sur tous les événements, qui sont déjà quand même assez nombreux. Hein Attendez, j'ai carte, on va les reprendre. Pas facile parfois. Voilà. Donc... Alors, qu'est-ce qui pourrait encore arriver ici Cette carte de mort, euh, elle m'interpelle toujours. Hein. Alors, solitude, isolement ici. Le travail. Et oh, bah, encore une nouvelle carte sympathique, n'est-ce pas Puisque j'ai le malheur. Bon. Donc, travail, isolement. Ouais, donc ça, c'est bien l'activité qui s'arrête. Hein. Ici. Mais j'ai en plus ici une carte de malheur. Donc on a encore autre chose. On va essayer de creuser encore un peu. Oui, là on a encore nos violences qui sortent. Je vous dis que ça va être rôle. Bon. Donc on a à la fois le pissenlit ici, donc qui montre que la situation est instable, et ici la, la souplesse, donc pliée avec le vent. Donc ils vont vraiment intervenir en fait quand la situation ne sera plus contrôlable. Hein. La violence sera complètement hors de contrôle ici. Et donc là, ils vont se dire, bon, bah, ça va, on va intervenir maintenant et on va essayer d'apaiser un peu les choses avec ce roseau, hein, de concilier un petit peu les choses. Donc les violences ici, on va essayer encore d'en savoir un peu plus. Agression. Moi, je pense vraiment que la situation va être incontr incontrôlable. Donc Ça, c'est le passe, le passe que vous, comme vous savez, hein, le passe, voilà en relation avec la maladie et pour sortir. Bon, ok, enfin, pour sortir, pour aller dans tous les endroits possibles et inimaginables, mais ça, je vous le dis depuis des mois déjà. Hein. Donc, c'est bien toujours ces histoires de passe. Je serai quand même revenir sur les violences. Donc ça, ça peut être les Français. Ouais, vous voyez, on a encore la carte de, de, des soins. Donc ça veut dire qu'en fait, les violences... Non, en fait, ça veut dire que euh, les gens vont prendre les fourches. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense que c'est ça. Mais il peut y avoir vraiment des victimes. Hein. Ouais, voilà, j'ai les tensions ici. Alors, célébration, ça peut aussi montrer éventuellement les manifestations. Hein, parce que c'est les gens qui se regroupent. Mais là, on a nettement des choses qui vont devenir euh, comment dire. C'est plus que orageux. C'est euh, les, les explosions en tête, moi, quand je vois ça. En astrologie, je pense à Uranus. Hein, C'est la carte. Euh, C'est les explosions pour moi, ça. Ouais, parce que les gens, ils vont, ils vont en avoir marre. Hein. Ils vont péter un plomb, là. Hein. Excusez-moi si vous passez l'expression. Et puis, ensuite, il y a une femme qui va intervenir, comme on avait vu tout à l'heure. Ouais. Puis, en plus, on va encore apprendre des choses. Et là, après, eh bien, il va y avoir un succès. Victoire. Mais alors, avant la victoire, euh, il va vraiment falloir en passer par plein, plein, plein, plein de choses. Hein. Oui, alors le je jeu me dit que hum, ça, c'est pas encore là, mais ça, c'est en train de, comment dire, c'est comme si l'hameçon avait été lancé. Alors l'hameçon, ça peut être justement ce passe, et que justement, et eh bien euh, la résultante, ça va être ça. Voilà, vous avez ici la réponse. Ce que je voulais savoir à cette carte de catastrophe, c'est alors, c'est les ennemis. Alors les ennemis, ça peut être plusieurs interprétations. Ça peut être le fait que, effectivement, ça peut tellement dégénérer que ça va conduire à des explosions. Alors je ne sais pas, moi, des barricades, des, euh, euh, des bombes, des. Euh, des cocktails, euh, comment on appelle ça euh, Molotov, je crois. Hein. Des euh, bombes lacrymaux Alors, ça peut être de la part de la police, ça attention, hein. ce n'est pas de la part des manifestants. là. Hein. Ça peut être les affrontements. Et là, justement, il peut y avoir des, inc des incendies. C'est parce qu'il y a la carte de feu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça peut être aussi euh, des gens qui vont profiter de tout ce bazar, si je puis dire, pour éventuellement là agir donc vous voyez que c'est ça que je vous dis c'est ça qui est compliqué c'est qu'on va avoir plein de choses en même temps il y a des gens qui éventuellement ici vont intervenir et là c'est à partir de ça que là il y aura un changement possible alors on va quand même rester sur l'ennemi ouais vous voyez ce sont des ennemis cachés donc pour moi ça c'est pas les français hein. c'est pas les manifestants c'est pas le peuple c'est des gens ici qui vont, j'ai l'impression qu'ils vont s'immiscer ou qui vont profiter de toute cette période extrêmement instable dans laquelle il y a énormément de contestations pour en plus aller apporter leur grain de sel euh, qui serait plutôt par, euh, bah, par des violences, éventuellement du feu ici. Oui, et ça va toucher la, la société. Alors les villes, ça va toucher la société, ça va toucher les villes. Ça peut être les terroristes hein, qui, euh, qui interviennent ici. Ah, ouais. Alors, rupture, achèvement. En plus, ça peut provoquer des problèmes de nourriture ici. Euh, C'est pas exactement ce qu'ils vont faire, ces gens-là. Euh. Alors, ils vont s'introduire vraiment quelque part. J'en sors beaucoup de cartes. J'essaie de voir hein, si j'ai des choses qui arrivent. Ils vont s'introduire quelque part. Tout ce que je peux vous dire. J'ai rien d'autre qui sort. Il y a des questions d'eau, éventuellement, après. Après, la mère et l'enfant, on est reparti sur autre chose. À ah, quoi que la mère, l'eau. La mère, l'eau. Alors, est-ce que ça toucherait l'eau que je vois plutôt le feu moi euh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces ennemis là c'est sur l'été déjà en plus éventuellement ouais ils vont arriver comme ça euh, de façon inattendue De façon inattendue. C'est que j'ai toujours les questions d'eau qui ressortent. C'est bizarre cette histoire. Alors ça, c'est une carte qui me dit aussi qu'il faut que je suive mon, mon pressentiment, mon intuition. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Bon, après j'ai bonheur, liberté. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là Toujours les gens qui viennent du lointain, donc les étrangers. Ça peut être le terrorisme. Hein. Ça, ça peut être les questions de... Euh, de, de religion. Voilà, j'ai cherché le mot. Ben, on peut avoir tout à fait des choses par rapport au terrorisme ici. Tout à fait, ouais. Des gens qui s'organisent. Tout à fait. Un complot. Bon, donc on peut en plus avoir une attaque terroriste, en tout cas des gens qui vont intervenir et qui vont rajouter encore euh, par rapport à la situation euh, de bazar qu'on va avoir, qu'on connaît déjà et qui ne fait que commencer. Voilà, et donc en fait, c'est au moment, enfin, donc l'armée interviendra, mais au moment où il y aura vraiment plus d'autres solutions, il n'y aura plus rien. Donc euh, les commerces seront à l'arrêt, les approvisionnements seront à l'arrêt, il y aura des grèves, il y aura tout ça. Euh, Manu, à mon avis, il y aura un problème, mais il n'est pas ressorti ici, ou là, tout au début. Hein. Et tout ça, et eh bien en même temps, ça va faire que, voilà, l'armée interviendra à ce niveau-là. Voilà Bon, c'est déjà beaucoup d'informations, si vous recoupez en fait toutes les vidéos que j'ai faites, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter un petit peu, parce que, ben, on peut pas changer ce qu'on voit, donc forcément les événements, on les voit, on les revoit, on les ressent encore, ils réapparaissent dans le jeu, donc on a toujours la même chose, hein. donc attendez-vous à une recrudescence des manifestations, des grèves, un problème euh, qui va aller en s'accentuant, avec éventuellement une attaque terroriste, en tout cas il y a des gens là qui vont qui vont intervenir, qui vont qui vont s'immiscer dans tout ce bazar et qui pour pour faire pour suivre leur propre but idéologique, un problème certainement pour Manu qui devra se mettre à l'abri, et puis eh ben, quand il n'y aura plus rien qui fonctionnera, compte tenu en plus de toutes les révélations qu'on va avoir, on va avoir une femme qui va intervenir, qui va jouer un rôle, et l'armée. Alors Qu'est-ce que vous voulez que je regarde d'autre Ça fait déjà la vidéo qui est déjà très très longue. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Euh, et puis si vous avez d'autres questions, euh, ben, je vais regarder euh, si je peux y répondre. En tout cas, merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Hein, J'ai tendance à toujours aller plus loin dans les, dans les cartes. Et puis euh, je vais peut-être faire encore une petite vidéo sur la Belgique parce qu'on me l'a demandé et puis ce sera tout. Merci en tout cas à vous. Bon courage. Prenez soin de vous. Faites bien attention. Voilà. Et puis, eh ben, j'espère euh, à bientôt. Au revoir.